Yo les jeunes c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Let Loose. Je suis en compagnie de Cap Crisax et nous sommes sur le serveur Let Loose France sur la map Sainte-Marie du Mont et dans une escouade de reconnaissance. Pour info, il y avait peu de monde sur le serveur lors de cette partie mais on a tout de même passé un bon moment. Je vous laisse regarder ça, bon visionnage. Par contre là on va sur le front et nu, il n'y a personne avec nous. C'est grave. Je vais descendre avant. En plus. Ouais, je suis en sniper ouais. Ouais, vous bon, nous sorte avant. Dans un... Ça fait et quoi si on sort quand il roule Je sais pas. Faut peut-être le prévenir parce que s'il nous emmène quelque part, je pense. Bon. Bon, on, ouais, on lui en fait confiance. On fait on près tout du tout point de là. Il m'entend pas. Il nous envoie à la mort. Oh non non mais moi je sors. <rire> je sors. Non mais non. Putain. Ah. ah Si si à gauche, à gauche loin. Oui Moi, oui j'ai oui, vu, j'ai vu que ça, ça venait de la gauche Ah j'ai pas de smoke, j'ai rien Putain Ils se sont fait découper dans le camion là Bah ouais, là, tu <rire> Il est passé oh dans le champ là. Attends je vais essayer de mettre un AP plus loin, attends je back Si on meurt pour rien là, on va devoir faire la marche C'est bon j'ai eu le tireur GG, je, vais, je je normalement tout seul je peux poser un truc là. Hein. Enfin j'espère. Je vais me mettre par là, c'est pas Il un... y a un mec qui, qui m'a spot là. Faire gaffe. Ouf Ouf Ouf bah, Le son a disparu. Ça a pété mais ça a disparu après. Ah non moi j'ai tout eu mais... moi. Ah non, bah moi j'ai eu un bug là. De... Les gars qui sont là haut hein. Ouais Il s'est tiré de la droite aussi, euh, le tir était à, un peu plus à droite là Par là Toi qui a tiré Ouais c'est mis clic. pour nous faire repérer quoi Ouais <rire> c'est pour les farades si, Venir vers nous Sur la route, sur route. Mais je l'ai pas Il est pas mort Oh, il m'a eu Il est sous le croisement de la route Non oh, mais qu'est-ce que je fasse contre lui C'est lui, il a une MJ non Non non il a un fusil à verrou là C'est toi qui avais un automatique Ouais bah je suis, ouais j'suis, comme je suis SL j'ai une Thompson Il arrive sans ma pause Putain <rire> Ah mais non elle était à 30 cm de moi quoi, il m'a pas vu. Eh hey, j'ai besoin de renfort les mecs, Hein, je suis de la roco moi, euh, censé, non, euh... non, je, je suis pas censé... Je suis pas censé partir plus. à l'assaut comme ça quoi. Il y a un mec aussi sur la carcasse du, du véhicule à nous là. Qui a pété un à ensuite, droite là. Ou à, Non, ah à, à, gauche, à gauche. À gauche, à gauche. C'est bon, il est mort. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. <rire> il a pris cher Je peux pas te relever Non, bah non, non. J'aimerais voir si il est pas du milieu Je Bouge attention à traverser de la route, c'est bon. Ça passe, c'est chaud, les amis. Non, c'est ça, ça, passe pas. Ça passe pas. Bah, est-ce qu'on part sur le coin du coup? Direct, euh, tu sais, il a oui, l'air oui, oui, de je... caper le hameau non, là. Euh... Devant toi. Quoi non, devant moi? Gauche, il faisait quoi le mec rien, de tu sais, ils sont à côté ah, Je, je, ah, je suis... regardais pas du tout par là, quoi <rire> Il s'est arrêté en plus, mais vraiment, genre comme un animal, tu sais, en mode <rire> S'il avait vu un danger, mais tu sais, il savait pas d'où ça venait Bah alors, Hans, <rire> Hans. quoi tu t'arrêtes <rire> T'aurais pu me nous tuer dix fois Dis donc, t'as vu Pierre, c'est ça Hein Hans Oh la vache, ça fait du sang partout quand tu vois tout ça en même temps C'est normal que le camion de logis soit ici, à cet endroit là Ouais c'était euh, Weed qui était passé tout à l'heure, il a... Ok. Il l'a il a ramené jusque-là, mais... Il, a dû, il voulait suivre pas ici, mais je sais pas, il a eu un problème. Eh ben merci pour ton follow Jason. Bienvenue à toi. C'était un mec. Ah, elle, elle, elle, elle. elle vient ou elle vient pas cette... Et Andristo, bienvenue à toi également. Merci pour les follow les mecs. Bon je viens de traiter deux mecs sur la.. La position. Ah. Il est où lui Ah je peux pas le mettre là, dommage, le gamin, il l'a mis trop mal le truc. Oh non je suis mort. Oh oh. Mon dieu Grenade Oh non je suis mort. Oh putain trois mecs sur ma position, qu'est-ce que c'est Attends j'ai pas le temps de mettre le marqueur, je suis mort aussi. Oh ils m'ont grillé les bâtards putain. <rire> Comme les saucisses Ah ouais la garnison elle est déjà compromise là. Ça veut dire qu'il y a des Allemands à côté. Tu t'arrêtes, on t'a dit. <rire> As tu un véhicule? Un, un pilote de véhicule. Ah ouais? <rire> oh, là. oh la vache. Ça va ton ça. hein? Ton Là, ils ont Qui a posé cette garnison en plein milieu de la route de chez nous, là C'est une blague Au milieu de la route Il y a un char, il y a un char Sur mon ping. Non mais c'est une blague la, la garnison alliée, elle est posée en plein milieu de la route, ils ont un visuel dessus, c'est... Faut pas spawn, hein C'est le commandant, Union Jack, il a posé, parce que j'allais vouloir poser à côté, et il avait Ah non, mais laisse tomber, faut pas faire ça Bon après, il a oui, fait dans la, la précipitation, route, mais... mais... Par contre, il y a un char hein, qui arrive. Hein. Ah mince. Bah il a, a plus. Il plus quoi y... Bah il y a plus la gagne qui l'a posé. Ah ouais, marquage ouais bon. C'est quoi J'ai passé par l'est, et on va les contourner. Il est mort. Ils sont en parachute là, sur le jeu, là. trop bien aussi. Ils ont essayé, essayé d'enlever notre garnison. Hein. Euh. Bah, ils l'avaient enlevé. Ah bon, ils l'ont oh, je pas enlevé. Oh putain, je l'ai pas eu. il ouais, y a un tank léger euh, marqué sur. Yo Blitz, salut à toi. Non, mais je suis repéré là, mais j'essaie de. Sur ta ligne, il y a un tank là léger, pas très loin de toi. Ah ouais. Bah oui, c'est ce que je disais, il y a char. Ok, ça c'est à nous. Ah pardon, j'avais pas entendu avec les autres voix. Il y avait trop de discussions. Putain, ça m'a posé un mec. Je le voyais pas, je l'ai entendu mais je le voyais pas. Je stream souvent en ouais, fait, euh, j'essaye de stream euh, mercredi, vendredi, lundi ou dimanche, on va dire 2 deux à, deux à trois fois par semaine. bon, il est mort. Oh il est mort, tu suis sûr Oui, j'ai mis une tête J'ai... Euh... <rire> il, il a décalé son bras, son mais... Ah non, ah, il vient de tomber, son corps vient de tomber. Attention, j'ai un... du monde là, ChrisAxe ah. Ouais, j'allais dire, mais je vais pas te tirer, moi, parce que c'est mort. Il est mort. GG. oui, toi, ça sert à rien que tu tires d'ici. Hein. Ah bah Attention, ChrisAxe, dans le long de la route, il est parti à gauche. Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai arrêté de bouger pour... Par contre, euh, je crois qu'il est parti derrière ce mur là. Je crois qu'il venait de la gauche, hein, donc il y a sûrement... Ah, il est là Il m'a vu, il m'a vu il y a... Ils sont deux, ils sont ping il est mort Ils sont deux le long du mur, non, non non je me suis allongé, il faut pas qu'ils me voient et Ils ont traversé la route là J'en ai tué un Il y a l'autre derrière muret. le muret Fais le deuxième, fais le deuxième là. Non je peux pas, il est derrière le muret je le vois pas, pas Muret à droite, droite Ouais, gauche, gauche, gauche, de la route Non, et là, tu veux... Toi t'as eu lequel Celui qui était du côté de la route ou de l'autre Côté route, mais l'autre c'est du de côté de la... du muret ouais Côté okay. bâtiment Ok, ok, ok il y a du monde par là. Il doit avoir un AP. Mm. Il a bougé, il a levé sa tête là. Mm. J'essaie de rafale pour qu'il me voit mais enfin qu'il t... qu est attiré par mon tir mais non. Il a avancé, hein. il est un peu plus près. De... C'est toi qui l'a ping là-bas là, là Ouais, c'est moi, c'est moi. Non, non, je l'ai ping là, il est juste là, derrière ce mur est, là. là. bon, on est mort. GG. Ok, je recharge. Il y a un gars qui ont... tout au bout là-bas, a... à peu près par là-là. Il y en a, ils ont contrôlé, ils allaient vers la droite-là. Ils sont en train de commencer à capturer l'autre point, donc... Euh... Bah, c'est ça, ouais. Il y en a un là, tu le vois ou pas là, sur la route Oh GG Même en fait avec le ref avec le reflet du, du soleil euh, avec mon pistolet j'avais mon PA au début je le voyais pas bien. Ah oui oui C'est vrai que le reflet. Ah, sur ce jeu, garnison ça. Ah non c'est un avant-poste a un mec qui a se traversé, il traverse vers toi il y en a un qui vient de la droite là. Tu l'as eu non Grenade non. Putain je l'ai mal jeté Attention Contact, contact Je crois pas que je l'ai eu hein Y'a un collègue à nous là, juste devant Là derrière le mur il est mort Ouais il est mort, il est mort, Ça ouais, il est mort. Mais ouais je l'ai pris de des balles donc du coup si t'as touché euh, une fois, euh, il est mort hein. Je l'ai rafale dans la tronche là moi je viens de détruire un, un avant-poste aussi Ah nice, bah c'est cool ça Il y en a sûrement d'autres mais... Si on cap là, on... On reste on... planqué, ouais, ok, ok, ok Arrête de courir partout, qui Oui, oui, oui <rire> je cherche, s'il n'y a pas des AP, je suis un renifleur Merde Bien vu enfin, je vais essayer de trouver une position là. un peu plus loin oh, Regarde les points qu'on a en munitions 1100... De caisse pour oh la vache j ai mis hein. oh putain où ça merde j'ai abagé j'ai dernier points depuis tout à l'heure il y avait le truc les amis non de quoi à ah, ton cache ouais <rire> ah tiens je te donne des points à ah, t'es mort à la fin ouais oubliez pas les petits points où les points ah, pardon. <rire> bah, ben, GG les amis